Très content de t'accueillir sur notre petite chaîne témoignage de l'Instant Z. Alors, tu as suivi un, une formation accompagnement de deux jours avec ma collègue Juliette. Est-ce que tu peux présenter ta structure en deux mots avant de nous parler un peu plus de, de ce que vous avez vécu ensemble Alors, ma structure s'appelle AFDI, Agriculteur français pour le développement international. C'est une organisation non gouvernementale euh, qui est structuré euh, de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a une structure nationale là, dans le siège de ta Paris, il y a une, des structures régionales, donc pratiquement toutes les régions ont leur avis euh, régional. Nous, on a donc un avis euh, Auvergne-Rhône-Alpes Et puis, euh, il se trouve que certains départements ont leur avis euh, départemental. Euh, et, voilà. et du coup, c'est plutôt au niveau national ou au niveau régional que, que Juliette vous a accompagné Au niveau régional. D'accord. Et alors, sur, sur quelle thématique portait l'accompagnement de, de Juliette et comment, comment ça s'est déroulé Bon, ça, alors la thématique, c'était euh, bah, améliorer notre gouvernance. On, on, avait, on avait mis au point, de façon plus ou moins, euh, euh, je dirais, intuitive, une façon de fonctionner avec bon, des choses classiques, euh, bureau, conseil d'administration, réunion de, de travail. Euh, on essayait aussi d'avoir des moments conviviaux, etc. Euh, Groupe de travail aussi. Euh, mais euh, on se rendait compte qu'on n'était pas assez performant, entre autres, et puis qu'on avait peut-être à, à trouver une, euh, un, une façon relationnelle de fonctionner entre nous, peut-être un peu plus efficace, plus oui. humaine. Euh, et donc on a demandé, euh, on a demandé donc à, à Juliette de, de travailler là-dessus. Ça s'est fait en deux temps. En fait, on a fait un premier. C'est pas un séminaire, c'était une sensibilisation à, à la façon dont on fonctionnait Starz. Mais là, on n'était que 3-4 de la, de la structure. Euh, il y avait d'autres personnes qui étaient là, donc il n'y avait pas que nous. Hein. D'accord. Euh, mais, le, et donc, la, la, la fois suivante, là, c'était vraiment en partie C'était donc pareil, un week-end dense. Hein. On, on travaillait, on arrivait le vendredi soir, on partait le dimanche soir. Euh, enfin, la en fin de matinée, on bossait les soirées. Euh, danse, mais bon, je n'ai pas eu le temps passer On, on a été, euh, euh, maintenant on peut le dire avec du recul, satisfait de la façon dont ça s'est passé par rapport à, à nos attentes. Quoi. Oui, d'accord. Donc, si je résume, vous avez une partie formation euh, que n'a pas suivi toute l'équipe, mais formation générale pour expérimenter un peu les outils de base voilà. de, de la gouvernance partagée selon l'Instant selon Z. Et puis, un deuxième temps, euh, donc sous forme de deux jours sur un week-end, euh, d'accompagnement, donc euh, utilisation de ces outils, mais vraiment euh, sur, votre, euh, sur votre situation, oui. votre structure, et là, avec l'ensemble des membres de, de la structure voilà. on, était, euh, normal, on était une, pas loin d'une vingtaine, oui, à peu près. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à choisir l'Instant Z Évidemment, ça, c'est chacun a un avis un peu différent. Moi, ce qui m'a poussé, c'est que déjà, j'avais fait l'initiation euh, à la programmation neurolinguistique et à l'analyse transactionnelle, déjà dans ma Cuma, parce que je, je faisais partie d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole, où on avait beaucoup travaillé les relations humaines à partir de, de ces techniques-là. Oui. Euh, donc, bien, quand j'avais vu un peu ce que proposait l'Instant Z, alors, évidemment... On trouve beaucoup d'items qui sont travaillés de cette façon-là, le, le respect de l'autre, l'écoute, euh, la, la, la façon de s'impliquer, etc. Et c'est ce qui, moi, c'est ce qui m'a déterminé à accepter. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié pendant ce week-end C'est euh, l'implication. Maxime ne voit pas comment elle, elle aurait pu faire plus, parce qu'elle était vraiment à fond dedans. Euh, euh, il y avait quand même un enjeu important, puisque on avait, moi, j'avais une, une approche que je viens de décrire, mais il y en avait d'autres qui n'avaient pas du tout cette approche-là, il y en avait d'autres qui arrivaient même un peu avec les pieds sur le frein, en qu'est-ce que c'est que ça La gouvernance partagée, ça veut dire quoi qui n'y plus de chef, comment on va faire les, les, D'ailleurs, ça, je l'ai vérifié aussi dans une autre structure dans laquelle je suis, où, où il y en a un qui, pour l'instant, avec un stand-z, et la possibilité de travailler avec et un peu l'épée sur le train de dire, ouais, mais c'est plus de chef on fait comment euh, parce que c'est une façon de fonctionner qu'ils ont dans leur structure et de la remettre en cause euh, ils ont l'impression que ça va tout, tout bousculer en fait ça ne marche pas comme ça ça ne fonctionne de toute façon qu'avec l'assentiment la des gens qui sont dans la structure donc il n'y a rien qui se fait sans l'assentiment des gens qui sont, contre, euh, qui sont euh, dans, dans cette formation et c'est ça qui est important mais par contre L'intérêt de cette formation, c'est que ça nous oblige à voir les choses autrement, en fait. Et d'avoir une posture et de, de se décaler euh, par rapport à, à la posture qu'on a habituellement. Et par rapport plus à l'aspect difficile, euh, des craintes ou des doutes que vous avez pu ressentir, c'est quoi la chose qui était la, la plus difficile pour vous dans cette démarche bah, C'est toujours se dire, est-ce qu'on va y arriver Parce qu'on avait mis la marche un peu haute, c'est de se dire, bon, c'est bien ces techniques là mais est-ce qu'on va arriver vraiment à résultats attendus c'est-à-dire à modifier notre, notre gouvernance, surtout que je voyais quand même qu'on avait une gouvernance qui n'était pas mauvaise. Ce n'est pas comme si on partait d'un truc vraiment euh, qui partait en, en sucette et qu'il fallait complètement récupérer, ce n'était pas le cas. Euh, C'était de dire où est-ce qu'on va pouvoir arriver à trouver des, des marges de progrès. Et ça, on l'a trouvé déjà par l'aspect la, de la formulation. En fait, on nomme les choses on les situe les unes par rapport aux autres, on a fait des, des sacrés schémas, on a passé un moment à faire des schémas sur des grands tableaux, ça nous a vraiment permis de se dire, ah oui, d'accord, le bureau, il fonctionne comme ça, le conseil d'administration est là, les parties prenantes sont autour, les, les projets euh, pays sont donc euh, à ce niveau-là, on met les flèches pour voir qui, euh, interact, euh, quelle interaction il y a d'un groupe sur un autre, etc. Et ça, ça permet vraiment de clarifier les choses déjà, ça c'est important. Il toute la partie relation humaine où là, il bah, y, y a des règles à respecter hein, quand on fait les, le, tour de, de cercle, on table, hein, le tour de cercle. On n'est pas de table, un tour de cercle, c'est-à-dire chacun à son tour, donc tout le monde s'exprime, sauf si quelqu'un ne veut pas le faire, hein, toujours dans une dans situation de non-obligation. Euh, si ce n'est que au départ, l'important, c'est qu'il y a une définition des règles et qu'ils sont acceptés. cest dit ok, j'entends les règles et je les accepte. Alors, vous avez oui. suivi cette, ces deux jours d'accompagnement avec Juliette il y, a, il y a huit mois maintenant. Quelles sont les prochaines étapes euh, qui se profilent devant vous On a peut-être ce, ce, ce cas particulier, c'est que notre, notre animatrice, malheureusement, nous quitte. Elle s'en va dans, notre, euh, dans une autre direction. Et il va y avoir un travail de... Euh, justement, avec la, le, le nouveau, la nouvelle animatrice, euh, de remise à niveau vis-à-vis -vis de ça. Oui, d'accord. Donc, intégrer, prendre le temps d'intégrer les, les nouvelles personnes dans ces nouvelles manières. je suis je n'ai pas participé à la commission d'embauche, mais j'ai vu que les gens, euh, j'ai eu des retours. où, où Je ne sais pas s'ils ont abordé cette choses-là de façon frontale, mais on sent qu'ils ont eu des formations euh, euh, qui leur permettent, à mon avis, de, de vite rentrer dans, dans ce type de fonctionnement. Merci. Et, Et puis, dernière question, c'est à qui est-ce que tu recommanderais l'Instant Z et ces outils, ces méthodologies pour accompagner des groupes eh C'est une réalité puisque je viens de le faire dans une autre structure dans laquelle je suis, c'est une structure où il y a plus de 50 salariés, qu'on traverse des moments de, on va dire, de, de réajustement, parce que c'est une structure qui a grossi assez vite, et donc on se retrouve forcément avec des décalages entre la direction, le reste des salariés et les élus, et donc, euh, comme en plus je sortais moi de la, de la formation avec Instant Z, j'aurais dit qu'il faudrait aller de ce côté-là, et c'est en train de se concrétiser. Je pense que dans le courant de, du mois de dans le courant de cette année, là euh, on va attaquer une formation, alors pas forcément complète. On, Juliette nous a envoyé un, un, un, un programme dans lequel on peut s'insérer, et on, on est en phase de choisir ce qui va nous être nécessaire pour progresser avec d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui qu t'a fait Quel était le déclencheur qui t'a fait dire Ah ben tiens, là pour, pour ce groupe-là, pour cette organisation-là, ça serait soutenant de, de faire appel à l'instant Z. Parce que je pense que ça joue sur deux facteurs. Ça joue sur le facteur efficacité. C'est-à-dire qu'on a eu des retours de nos salariés, comme quoi les réunions n'étaient pas assez efficaces, oui. on perdait du temps, etc. Donc, il y a un aspect technique. Et puis, je pense sur un aspect relationnel, parce que moi aussi, j'étais frappé pendant notre formation, en particulier d'une personne qui a commencé la formation euh, dans de mauvaises conditions personnelles, hein, psychologiques et tout, et quand on a fait le tour de table à la fin, on se dit, bah, voilà, ça m'a permis de, de, de, me, de me sortir un peu de tout ça, donc une évolution très positive, et je trouve que la façon dont fonctionne l'instant Z tient compte de ça, et pour moi, c'est très important, cet aspect relation humaine. Très bien, merci beaucoup Yves, merci pour, pour ce temps, et puis bonne journée et à bientôt.